Madame, monsieur, merci d'accueillir pour une heure d'histoire, de sagesse, d'humour, d'empathie, d'échange, Madame Alix Noble-Burnand. Tout ça, vous allez repartir heureux, détendus, réunis, rassérénés. En famille, c'est vraiment une tâche. Il n'y a pas de souci. Hein. Si jamais ça ne marche pas, vous, vous, vous, vous me rappelez et puis je réglerai les derniers détails. <rire> bon, on va quand même essayer. L'objectif est, est un objectif énorme, impossible à réaliser d'ailleurs. Donc, ce qui va se passer, ça c'est le micro, ce qui va se passer, c'est que. Euh, oui, je vais vous raconter des contes, mais surtout l'histoire de Noël est tellement compliquée. C'est une histoire qui vient de tellement loin. Bon, toutes ces histoires, tous ces rites, calendaires, hein, Pâques aussi, la Saint-Jean, on ne la fête pas trop chez nous, mais aussi finalement, et puis la Toussaint, on vient d'en sortir. C'est des histoires qui plongent leurs euh, leur racines dans le temps, dans les, les coutumes. Et c'est vrai que si on a envie d'en savoir un petit peu plus, puis peut-être aussi de comprendre pourquoi c'est si compliqué. Parce que c'est, je veux dire, épouvantablement compliqué cadeaux, famille, est-ce qu'il faut y croire ou pas Alors, moi, j'ai trouvé quatre chapitres que je vous propose de, de décliner un peu là avec vous pendant cette petite heure. La première, c'est la question de la, de la religion, de, de, de, comment on se débrouille avec cette histoire de religion, de, de bébé né, non né, pas né, né d'une femme, pas d'une femme. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Euh, après, il y a toute la question des cadeaux. <rire> ça, ça va de nous être génial, ça naît, les cadeaux. D'où est-ce que ça vient Il y a aussi toute la question de la famille, la question de, de, de cette espèce de, de terrorisme. On doit fêter Noël, en famille, et ça doit être cool. Ça, c'est quelque chose qui est... Ouais. Donc, rien que pour ça, moi, je préfère la Toussaint, d'une certaine façon. <rire> je ne sais pas vous, mais moi. <rire> bon, ça... Je me suis dit, ça me fait tellement plaisir de vous entendre rigoler. J'espère que vraiment... Bon, ça va être bien, hein, parce que vous allez avoir des outils, vous pourrez après en parler, après, autour de vous. Ça va vous donner de l'importance au fait de Noël. Je vous propose d'y aller. J'ai vais quand même vous raconter des contes. Et puis le dernier, le dernier chapitre, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est la tradition quand même. Oui, puis il y a le Père Noël. Enfin voilà, je vais essayer de m'occuper un petit peu de tout ça en une heure, avec en plus quelques contes. Voilà, ça c'est ma triche. J'ai remarqué à la RTS qu'ils font ça. En fait, ils écrivent une petite truc derrière, puis ils ils ont quelque chose à tenir, un bon truc pour les compteurs. L'autre chose embêtante, c'est que je n'ai pas de poche. J'ai pas de poche. Et puis, il faut tout le temps que je me suis mon nez. Donc, c'est vrai, ce n'est pas joli. Faut que je trouve une combine. Est-ce qu'on voit mon mouchoir, la caméra Non, je ne crois pas. Donc, si je plonge derrière, c'est juste... Non, mais parce que je ne veux pas, ça ne va pas. Déjà, avec cette cruche en terre cuite ici, c est, c est pas... ça ne va pas. Donc du coup, on commence. Alors on commence par la religion. Alors oui, il y a très longtemps, il s'est passé quelque chose. Il y a un dieu qui est né. Il est né dans une grotte. Ouais, il est né dans une grotte. Mais alors ce qui avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il est né tout fait. Tout, tout entier, tout, tout correct. Et que la première chose qu'il a faite quand il est né, ça a été d'aller choper un taureau. De lui courber le cou et de lui trancher la jugulaire. C'est peut-être pas l'histoire que vous connaissez, vous. Ben, c'est le premier Noël. C'est la première fête de Noël. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé en je ne sais pas quelle année, mais enfin, ça s'est passé. Et ça a été la religion officielle sous Aurélien en, en 275, je crois. Il faut que je pas le bon truc. C'est super ces cartes, mais il faut que je les assure un tout petit peu. Parce que voilà, c'est là. En 274, en 274 l'empereur Aurélien a décrété le culte officiel de Mitra, le 25 décembre, le dieu torochtone celui qui tue le taureau, obéissant ainsi, virgule Mitra, ainsi à Sol in le dieu invaincu, tel le soleil. Et du son du taureau euh, a poussé les, ont poussé les fleurs, les légumes, enfin euh, tout ce qu'il faut pour un vegan. Mais pas avec le sang du taureau. Je pense que ça, c'est des choses aussi qu'on peut rappeler au moment de passer à table avec le bouillie qui vous attendra. <rire> ça, c'est le premier culte. Noël, ça veut dire nouveau, novel, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'était nouveau. Et euh, Aurélien avait intérêt à le faire parce que c'était ce dieu perse, Mitra, était le dieu préféré des soldats, des soldats romains. Donc, en assurant le culte de, de Mitra, il s'assurait l'appui de l'armée. Et, et du coup, un autre empereur, alors cette fois on reconnaît notre histoire, un peu plus tard, dans les années 330 après Jésus-Christ, a décidé que la nouvelle religion officielle serait le christianisme, c'est Constantin, avec l'église d'Orient et d'Occident. Et puis il a bien fallu trouver une date, pas tellement pour décider quand était né le Christ, ça n'intéressait personne, les deux seules dates de naissance que les juifs connaissaient, c'était Hérode et Pilate. Donc, euh, c'était pas très, très, ils étaient pas en odeur de sainteté. Donc, trouver une date de naissance à quelqu'un, c'était uniquement un, un accord pour que, ainsi, le culte de Mitra puisse, d'une certaine façon, fertiliser ce, ce, ce culte de, de, de, de, de l'enfant nouveau-né, qui aussi, soleil, a vaincu. Donc, ça jouait sur le plan du concept. Plus tard, plus tard, on va commencer à représenter des mystères, et ça m'a intéressé ça de, de penser à ça parce que les mystères, c'est des petites pièces, des petites pièces de théâtre qui sont jouées sur les parvis des églises. Hein. Ça a commencé à peu près au VIe siècle, où on racontait, où on rejouait d'une certaine façon la naissance du Christ, mais surtout Pâques avec cette fameuse, euh, euh, l'arbre du jardin, avec Adam, Ève, et puis petit à petit la croix qui a remplacé l'arbre du jardin, et la croix sous laquelle, vous avez peut-être vu ces images-là, on a le crâne et deux os. Il y a certaines, certains crucifix où on voit bien dans des représentations un crâne sous le, le, le, la croix et deux os. Et ben c'est Adam. Et en fait, l'histoire vient de bien plus loin. Le Christ qui est né est le nouvel Adam. Et du coup, Adam, mais alors Adam. Que vient faire Adam dans l'histoire de Noël Eh bien, alors maintenant c'est le conte, eh bien, il y a très longtemps de ça, Adam, le premier homme, euh, jusque là, ça assez bien passé, à part une petite histoire familiale délicate, avec une tombe, il avait dû inventer la notion de tombe pour son fils Hevel, bon, appeler aussi un fils brume, buée, néant, euh, je déconseille, quoi. C'est ce que ça veut dire Abel. Tu ne vas pas, pas appeler ton fils bué ou néant. Ça pèse lourd dans une vie, ça. D'ailleurs, la vie a été courte de Hevel, brume, bué, néant. Donc il s'est retrouvé mort assez vite. Qu'un euh, acquis avec qui avait craint. Lui, il est parti créer les villes. C'était sa culpabilité. Donc, vivent les villes, hein, ça, ça, ça fait taire la culpabilité. C est, c est... Puis après, quand ça recommence à venir la culpabilité, on part, on en fait une nouvelle. Cain, le fondateur de la culture. Puis heureusement, il leur est resté un fils, Seth, euh, qui était avec eux. Et puis, qui a vu son père un peu se ratatiner, se sentir moins bien. Ah, donc, on ne comprenait pas ce qui se passait, surtout que c'était Ève qui le gênait. Je sais pas, elle devenait un peu aigrie, et sa peau qui tombait. « Oui, c'est ça. » Il lui a dit un jour, « Mais qu'est-ce qu'elle a, ta peau ?» Elle a dit, « Comment ça, ma peau Qu'est-ce qu'elle a, ma peau ?» Il lui a dit, « C'est bizarre, ces petits... » Elle a dit, tu « Tu t'es pas regardé Non, c'était une époque, les miroirs, ils n'étaient pas encore inventés. Le miroir, c'était les yeux de l'autre. Et tant que ça va au début, c'est bon, mais quand les yeux de l'autre commencent à moins y voir clair et qu'ils voient des choses qu'on n'a pas vues tout de suite, eh ben Adam, il vieillissait. Il ne s'est pas rendu compte, il a surtout vu qu'Eve vieillissait. Mais lui aussi, il vieillissait. Et un jour, il s'est couché, il n'arrivait plus à se lever et une angoisse lui a tordu l'estomac et le cœur. Il a appelé son fils, Seth, ce qui restait. Il a dit « Mon fils, une angoisse m'étreint le cœur, je ne sais pas ce qui m'attend. Je regrette hier et j'ai peur de demain. Alors retourne sur les pas de ton père et de ta mère, retourne au jardin, il y a des grilles maintenant. » retourne au jardin et demande aux anges qui gardent la grille, demande-leur des, des remèdes, des huiles de bénédiction pour que cette angoisse se retire de mon corps. C'est ce que Seth a fait. Il a remonté le chemin de ses parents, puis il est arrivé devant ces grilles immenses gardées par des chérubins. Un mot terrible que chérubin, on trouve ça chou, chérubins. En fait, ils étaient redoutables, mais ils s'appelaient quand même des chérubins. Leur voix était comme le tonnerre, leur lumière éblouissait n'importe qui, et quand il a entendu la voix des chérubins, Tenez, sept fils d'Adam, que fais-tu ici il a fermé les yeux, il a raconté l'état de son père, et il a dit que son père l'avait envoyé pour avoir des, des huiles de bénédiction. Alors l'ange a dit, Ferme les yeux, sept fils d'Adam, que vois-tu Et Seth a vu un arbre, un arbre solidement planté sur ses quatre racines. D'entre les racines, quatre fleuves. Un arbre fourni en feuilles, en fleurs, en fruits, en oiseaux, en vent. Il a dit, je vois cet arbre. Alors l'ange a dit, ouvre la main, sept fils d'Adam. Et dans la main ouverte de Seth, l'ange a glissé une graine. Puis à nouveau, il a dit, ferme les yeux, sept fils d'Adam. Que vois-tu Seth a fermé les yeux et il a vu, et il l'a dit un arbre, le même que le précédent. Seulement, les fleuves étaient secs. Une trace courbe, comme du feu sur le tronc, les feuilles mortes, nues, plus de fruits, plus de fleurs, plus d'oiseaux, plus de vent. Dans la main ouverte de Seth, l'ange a glissé une deuxième graine. Puis il a dit pour la troisième fois, « Ferme les yeux, Seth, fils d'Adam, que vois-tu » Et Seth a dit, « Je vois un arbre, le même qu'avant. » Mais dans les branches nues, un nid, et dans ce nid, un petit qui vagit. Alors l'ange a glissé une troisième graine dans la main ouverte de Seth et lui a dit « Seth, fils d'Adam, retourne vers ton père et raconte-lui ce que tu as vu. Et puis, quand il poussera dehors son dernier souffle et qu'il ne reprendra pas l'air, tu glisseras dans sa bouche les trois graines. » C'est ce que Seth a fait. Quand il a raconté à son père le premier arbre, le visage d'Adam s'est éclairé. Il a dit « Oui, c'était comme ça. » Quand il a raconté le deuxième arbre, le visage d'Adam s'est fermé en disant « Oui, alors c'est comme ça. » Et quand Seth a raconté le troisième arbre, alors le visage d'Adam s'est ouvert. Il a dit « Alors tout n'est pas perdu. » Puis il n'a pas repris son souffle. Et dans la bouche ouverte de son père, Seth a glissé les trois graines. Et on a enterré Adam, le glébe, le terreux, à côté de là où on avait mis Hevel, la brume. Et puis le temps a passé et trois arbres ont poussé. Ces trois arbres, pour certains, ça a été, on en a fait les, les, les perches pour porter l'arche de l'Alliance. Pour d'autres, on en a fait la grande poutre qui est là à l'entrée du temple. Pour d'autres encore... On en a fait des planches pour une auge. Avec le deuxième arbre, on en a tiré des planches courbes pour un petit bateau. Et avec le troisième, on a fait deux poutres. Et l'histoire continue. Avec les deux poutres, on a fait une croix qu'on a plantée sur une colline. Avec les planches courbes, on a fait un petit bateau qui a connu une tempête terrible sur un lac intérieur. Et avec les quatre planches fraîches, on a fait une auge. Qu'une nuit de Noël, un homme a nettoyé, pour en ôter toutes les crottes et les pétoles, pour les fourrer de, la fourrer de paille fraîche, pour y déposer un enfant. L'histoire des trois arbres. C'est probablement le plus vieux conte de Noël qui existe, un conte du Moyen-Âge, un conte qui était raconté là, sur les parvis des églises. puis là, vous l'applaudissez, comme ça, moi, je bois un petit coup. Je m'essuie le nez. Tout est bon. Ça va, c'est bon, ça Donc ça, c'est le début. Donc cette histoire plonge ses racines dans une foi, dans une culture, dans une religion, religion païenne d'abord. À Rome, il était d'usage à cette époque-là, au solstice d'hiver, de faire ce qu'on appelle un peu le carnaval aujourd'hui chez nous, c'était la fête des Saturnales. Ça durait 12 jours. Selon les calendriers juliens, je ne me lance pas là-dedans, je ne me lance pas là-dedans. Selon les calendriers, ça commençait le 6, ça finissait le 24, ça commençait le 12, ça finissait le 31, les dates ayant changé depuis. Mais ça durait 12 jours, 12 jours durant lesquels les femmes se transformaient en hommes, les hommes se transformaient en, en femmes, les riches se transformaient en pauvres et les pauvres se transformaient en riches. Ça donnait la fête des fous, un prétexte à toutes les orgies possibles et imaginables. Donc je propose qu'on essaye ça cette année. Moi, je pense qu'il faut renouveler le concept de la fête de Noël et qu'on y aille un peu genre « carnaval à Évolène ». On trouve des empaillés, des peluchers comme ça on se déguise. Au carnaval à balle aussi. Et puis juste avant, euh, les gens allaient dans... Les... C'était donc une société avec les riches, qui étaient les patrons, qui avaient des, des gens qui travaillaient pour eux, et c'était les clients. C'était comme ça à Rome. Et les clients, juste avant ces fêtes de, de, de, des Saturnales, allaient dans la forêt de la déesse Stregna. Il y avait des dieux et des déesses partout à Rome. Même les seuils de porte étaient des dieux et des déesses. Et il y avait une déesse qui avait une forêt, une forêt de buis, qui s'appelait la déesse Stregna. Et les pauvres, enfin les clients, allaient dans cette forêt-là, prélever des, des rameaux, euh, des rameaux de buis, qu'ils décoraient avec des petites lampes à huile. Ils les amenaient à leur patron avec comme vœu que l'année qui vienne, qui vient soit douce et lumineuse. Et les patrons répondaient avec les mêmes petites branches de buis, mais eux ornaient ces petites branches de buis de pièces d'or, s'ils étaient plutôt nantis, de dates, de petits gâteaux. Et ces cadeaux, ces tout premiers cadeaux, s'appelaient des ex tirés de la forêt de la déstrenia, ce qui a donné en français des étrennes. Et c'est les premiers cadeaux qu'on s'échangeait le cadeau pour pouvoir bénéficier de la protection de son patron. Et c'était ces cadeaux qui sont, petit à petit, devenus de plus en plus fréquents. J'ai oublié de vous dire, dans l'histoire d'avant, parce que ça j'y repense maintenant tout à coup, qu'au fond, Adam est mort, mais on n'a jamais parlé de la mort d'Ève. Donc tous les midrash, qui sont ces petits récits juifs, on ne nous a jamais raconté la mort d'Ève. Et certains Midrashim, je crois qu'on dit au pluriel, ont même expliqué ça en disant « c'est sa faute tout ça, c'est sa faute, moi je suis d'accord avec ça, c'est vraiment de sa faute. Et du coup, elle aura la pire des punitions, elle ne mourra jamais. » Ça a donné la même histoire que le juif errant, ce juif qui a donné les clous pour crucifier le Christ, ne mourra jamais, ce sera la pire de ses punitions. C'est une petite histoire, il faut que je vous raconte ça, parce qu'après, tout mon équilibre ne tient plus. Et j'ai complètement oublié de vous dire ça. C'est bon, vous pouvez le remettre dans le... Ça, c'est donc la générale, hein, ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais pour la première, ce sera à sa place. Donc, les cadeaux. On va se donner des cadeaux, on va se donner des cadeaux pour pouvoir s'assurer de la bienveillance des gens à qui on donne des cadeaux. Don contre don, c'est tout un, un chapitre extrêmement important, le cadeau qui va se généraliser à partir de 1850. En 1850, on va tout à coup découvrir la révolution industrielle, toutes le, le, les références sociales et culturelles vont complètement changer avec cette, nouvelle, cette apparition d'une nouvelle classe sociale qui va s'installer, qu'est la bourgeoisie. Et à la bourgeoisie, on va découvrir le bonheur de la famille. Ça a commencé en 1850. Je trouve qu'il faut fêter ça, et c'est vraiment la fête de la famille. Papa, maman, fiston, fifi, boniche puis peut-être jardinier, ou... Voilà, la famille. La famille nucléaire à la place du clan de sauvage, où on est plus de 40 dans ces grandes tables, où personne ne se parle. Enfin, dans la famille, on se, je peux, on se parle un peu plus. Il y a moins de monde. Et du coup, la révolution industrielle va être la consécration de la famille bourgeoise. Celui qui va développer ça, il s'appelle Charles Dickens. Charles Dickens, avec le Noël de Mr. Scrooge. Et c'est là qu'on va découvrir les contes littéraires. Jusque-là, les contes étaient populaires, comme celui que je viens de vous raconter. Moi, je suis une conteuse populaire, je raconte des histoires d'oralité. Mais là, la littérature va s'en mêler. Et celui qu'on connaît le mieux, c'est Anderson, avec cette ravissante histoire de la petite marchande d'allumettes. Cette charmante histoire qui fait tellement envie et plaisir. Dickens a essayé de faire la même chose avec les quatre Noëls de M. Scrooge. L'objectif de Dickens, qui était un pauvre garçon, Dickens, orphelin, qui a dû travailler dans l'Angleterre la, ouvrière, c'était de rendre les riches conscients de la pauvreté. Ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu des dons et des collectes qui ont été faites après ce Noël-là. Et on a reçu beaucoup d'argent pour aider les pauvres ouvriers. Malheureusement, malheureusement, par un effet que je ne comprends pas très bien, ce Noël-là, qui était censé nous rendre sensibles aux pauvres, a augmenté encore la notion de la famille recluse, bien à l'intérieur. Et ça vous explique pourquoi vous pensez que Noël doit être la fête de la famille et qu'on doit être tellement bien heureux tous ensemble. Ça, ça ne marche que quand on est dehors, dans le froid, pieds nus, avec trois allumettes, une grand-mère qui est morte, ça va ou alors un état de rhume chronique. C'est une autre possibilité. Peut-être que d'ailleurs on peut avoir les deux. Et qu'on regarde depuis dehors une fenêtre éclairée. Vous avez tous fait ça. À la montagne. On regarde, parce qu'on quand s'est éclairé, on peut voir comment c'est dedans. Et on est dehors, on regarde, ils ont l'air heureux. Mais heureux, on a l'impression que tout le monde s'aime. C'est fou depuis dehors, ce que ça fait envie. Puis c'est fou quand on est dedans. Parce qu'on se dit qu'on va peut-être sortir pour regarder nos, se regarder soi-même depuis dehors, où on échange des cadeaux. Il était une fois, il était une fois en Angleterre, pendant ces années-là, une jeune femme qui se regardait devant un miroir. Elle se regardait dans le miroir, mais elle était devant le miroir. Un énorme miroir mouluré et doré où elle se voyait depuis la taille. Enfin, elle se voyait, c'était une façon de parler, parce que le miroir était tout avelé. C'était le seul. alors elle pensait qu'elle était laide, parce qu'elle avait des taches sur le visage. Oui, c'est ce que le miroir lui racontait. Elle avait un chignon, elle avait un chignon immense. Elle se regardait, inquiète, autour d'elle, une espèce de salon bourgeois, avec un papier peint au pochoir, et, et des endroits où le papier peint était plus vif au niveau des couleurs, là où il y avait eu des tableaux. Il ne restait de ce temps de splendeur qu'un immense miroir, tavelé, dans lequel elle se regardait. C'était la maison de son mari. Une maison qui avait connu des jours, des jours de, de grande aisance. Ça, c'était avant qu'il ne l'épouse. Et, et depuis qu'il l'avait épousée, c'était pas... Enfin c'était vraiment un mariage d'amour ce qu'ils avaient fait, mais depuis la situation avait changé et de cette époque face ne restait que le grand miroir et un, un, un oignon que lui avait. Il avait le gilet qu'elle essayait de recoudre régulièrement qui était bosselé juste ici parce qu'il avait son oignon, vous savez ces montres qu'on remontait dans la poche, dont le gousset. C'était les deux seules choses qui restaient de ce temps de splendeur. Sinon, il faisait un froid de canard, et c'était Noël, et elle aurait tellement vu, voulu lui faire un, un cadeau. Non, ce n'est pas vrai, il restait autre chose. Quand ils étaient vraiment très tristes, les deux, parce que la vie était trop dure pour eux, ils lui disaient « Fais-moi la danse des cheveux ». Alors elle, elle, elle se retournait comme ça, elle se regardait face au miroir, lui était derrière, elle le voyait à peu près, derrière, dans le canapé à Vachy, mais dans le canapé, puis elle ôtait simplement... L'épingle en fer, c'était juste un morceau de fer recourbé, l'épingle en fer qui tenait son chignon, elle l'ôtait comme ça, et tous ses cheveux tombaient. C'était une avalanche, mais une avalanche de vie. Elle lui regardait ça. il regardait cette masse vivante, frémissante, avec des reflets roux, comme ça. Puis elle tournait sur elle-même, comme habillée par ses seuls cheveux. Ça, c'était leur petit bonheur. C'est à ça qu'elle pense. Elle aimerait tellement lui faire un cadeau. Là, il lui reste une endive pour le repas de Noël. » Et tout à coup, elle a une idée. Elle se regarde un peu mieux, elle ôte son épingle, elle voit tous ses cheveux, elle les remet très vite, elle met un foulard par-dessus une espèce de petit manteau fin, elle descend les escaliers en courant, elle arrive dans la rue, la rue de Londres, traversée par des fiacres. il faut commencer à faire attention, la circulation est épouvantable en 1850 à Londres. Elle traverse des, des, des, des, des, des trottoirs, des routes, elle s'arrête devant un magasin, une vitrine, une devanture. Et dans cette vitrine, cette devanture, sur un coussin rose, il y a une chaîne, une chaîne pour un gousset. La chaîne qu'il faut simplement pouvoir faire comme ça pour attacher ici. Là, maintenant, il a une ficelle, son mari. Mais elle regarde le prix. Et puis, non, le magasin d'à côté, c'est des cheveux qu'on vend. C'est un perruquier. Vite, elle entre chez la perruquière, qui est une grosse femme rougeaude. Moi, je reste dehors, je vois ça depuis dehors. Une grosse femme rougeaude, qui a des mains rougeaudes, qui a une tête patibulaire, comme ça. Et puis qui soulève, elle l'autre, son, son, son, son, son, son, son, son épingle. Et la femme soulève cette masse de cheveux, fait une grimace tout à fait éloquente. Puis ensuite, va chercher, c'est fou, je suis dehors, mais j'entends le croc, croc, croc, croc des ciseaux. qui. Et quand elle ressort, la fille, elle a la tête toute légère, comme si elle avait bu du champagne. Puis elle a froid au cou. Elle remet son foulard, mais dans sa main, elle a de l'argent. Elle va dans le, la boutique d'à côté et quand elle en ressort, elle a une petite boîte avec un nœud de satin et il lui reste assez d'argent pour acheter encore trois autres endives et puis du lard pour mettre autour. Elle rentre chez elle, elle prépare tout et puis à un moment donné, elle croise son reflet, elle a regardé le foulard et l'autre le foulard, elle regarde son reflet. C'est terrible, c'est terrible, mais, mais il ne l'aime pas pour ses cheveux, il l'aime pour qui elle est. Alors, elle essaie d'arranger tout ça, puis elle remet son foulard. Elle l'entend qu'il arrive, elle l'entend qu'il monte l'escalier. Elle se met debout, comme ça, devant la porte, avec la petite boîte derrière elle. Quand il ouvre la porte, il a encore la main sur la poignée. Il la regarde, il ne bouge plus. Il la regarde, il lui dit... Alors, elle ôte son foulard, il devient blanc, livide. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Elle sent tout à coup, petit doute, peut-être qu'il l'aimait pas, pour ses cheveux seulement, elle dit « ça va repousser de toute façon ». Elle ôte la boîte, elle, elle lui dit « c'est pour toi ». Lui, il ne peut pas regarder la boîte, il la regarde, elle. Il lui dit « mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Elle dit « c'est pour toi, c'est un cadeau ». Lui, il lâche la poignée de la porte, prend le cadeau comme, comme voûté, comme vieilli tout à coup, puis s'effondre sur le, sur le canapé. Elle, elle lui dit « Ouvre, c'est pour toi, c'est ton cadeau !» Mais il ne l'aime pas, alors s'il ne l'aimait que pour ses cheveux, il ne l'aime pas, c'est à cause d'elle, cette ruine, elle n'est pas de son monde. Lui, d'une un, main tremblante, défait le, le, le nœud de satin, ouvre la petite boîte, soulève le couvercle et voit sur ce... une chaîne en argent, une chaîne de gousset, quand il voit ça, il la regarde et il éclate de rire il éclate de rire, il se renverse sur le canapé et il rit, il rit à gorge déployée après avoir été humilié. la voilà fâchée. Il se moque d'elle, hein il se moque d'elle à cause de ses cheveux. « Mais non !» lui dit-il, il sort d'une poche un paquet, voilà, c'est pour elle qu'elle ouvre. Elle défait le petit nœud, elle soulève le couvercle, elle a sur un petit coussin de satin rose un peigne en écaille, avec des diamants, un peigne capable de tenir une chevelure de 2 mètres de long, elle lui dit oh « Mais ce qu'il est beau Mais comment as-tu fait ?» Et il répond « J'ai vendu l'oignon. <rire> » Les cadeaux. Il a vendu ce qu'il avait de plus précieux pour lui acheter un peigne qu'elle ne pouvait même plus mettre. Alors on se dit Oh non Ben ouais, c'est des contes littéraires. Ça ne finit que mal. La petite marchande d'Alouette, on l'a retrouvée morte, mais avec un sourire, car maintenant elle était avec sa grand-mère dans le ciel. Non, mais c'est une catastrophe. Si on s'arrête là, mais si on continue, puis qu'on les revoit dans 10, 20, 30, 40 ans. Allez, mettons, dans 40 ans, elle a des immenses cheveux tout blancs, avec un peigne où brillent quelques perles. Lui, il a un petit ventre rebondi avec une chaîne en argent et un oignon. Et ils ont autour de plein de petits enfants qui leur demandent à chaque Noël, racontez-nous, racontez-nous, racontez-nous racontez les cadeaux catastrophes. Aïe. ah non mais ça va, on a commencé à... Ah. Je me suis dit, il me reste 10 minutes, j'ai eu un grand moment de solitude là, comment je vais y arriver Alors il y a le Père Noël encore, dont il faut qu'on parle. Le Père Noël qui est quand même un être très très compliqué. Nous, quand on était petit, on l'appelait le bon enfant, parce que je viens d'un milieu protestant. Et on ne disait pas le Père Noël ni Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'était les catholiques qui fêtaient le Saint Nicolas. Nous, on parlait du bon enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi on disait bon enfant pour un tout vieux. Les Genevois, ils ont Chalande. Les Neuchâtelois, la Tantarie, pour ceux qui connaissent tout ça. Euh, et puis, le Père Noël. Comment faire avec le Père Noël Moi, j'étais gênée avec le Père Noël étant issue d'une famille qui était mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, mon père avait cru bon le jour de mes 4 ans, quand j'étais à l'hôpital pour passer Noël à l'hôpital d'Orbe. Il m'avait dit, chérie, oh, il est là mon micro, chérie, tout à l'heure, il y a le Père Noël qui va arriver. Alors, n'aie pas peur, <rire> n'aie pas peur, c'est M. Verlier. Ah, ben, je ne savais pas si je vous raconterais ça. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont pas trouver drôle. Mais ça, alors, ça va, ça va, je, peux, je continue. Alors, à l'hôpital, 4 ans, 4 ans, quand tout à coup, alors, les enfants, les enfants se mettent à hurler. Et moi, je dis, n'ayez pas peur, c'est M. Verli. Et je me suis fait engueuler par les infirmières. D'ailleurs, devenue à mon tour mère de 4 enfants, je me disais, comment faire avec ce foutu Père Noël Bon, on va plutôt prendre Saint Nicolas qui lui a eu le mérite d'exister. Saint Nicolas a existé, c'est un évêque, à amir, en Asie mineure, qui était là au concile de Nicée, qui, est le concile de Nicée qui a dû décider si les, gens, les anges étaient phales ou mâles ou femelles. Euh, C'était un, un sujet très important, ils sont encore en train de réfléchir. Ils ne sont pas très sûrs et je propose qu'ils restent dans la décision. Maintenant, c'est politiquement plus correct. Il y était et on raconte que Saint-Nicolas a doté trois jeunes filles pour leur éviter d'être vendues comme esclaves. On raconte aussi qu'il s'est débrouillé pour sortir trois enfants du saloir. C'est une histoire un peu compliquée, ça, euh, dit, sujette à caution. Mais en tout cas, le boucher, lui, il existait vraiment. Et le, le boucher serait devenu le père fouettard. Ben ouais, c'est fou, ça. Ils ont aussi pris des branches de la Destreña pour taper les enfants passage. Euh, bon, je ne sais pas si je vais garder ça, mais en tout cas, ayant eu le mérite d'exister, il est plus intéressant que le père -là. Alors, j'ai décidé de fêter le 6 décembre. Et le 6 décembre, je prenais ma fille aînée, on partait à la salle de bain, je lui enfilais la robe de chambre que ma belle-mère, dans un moment de générosité coupable, m'avait offerte, une, euh, quand je suis assise, c'est vrai, ce que je raconte. Quand je suis debout, il faut se méfier. Mais quand je suis assise, c'est vrai. C'était une robe de chambre en velours rouge. Je la trouvais très belle. Elle me l'avait donnée. La robe de chambre qu'on mettait sur les épaules de Marie, on prenait la hotte du petit bois du salon qu'on lui mettait sur le dos, on déroulait des papiers, des, des, des, des, des tas et des tas de watts que je scotchais comme je pouvais. Et je lui disais, file dans la forêt, le panier est prêt. Elle partait dans la forêt. Pendant ce temps, les enfants, les trois garçons qui avaient le droit de regarder une vidéo, c'était rare, pendant ce temps-là, cuisaient, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il se passait quelque chose, et tout à coup, je disais « Oh, mais que vois-je » Sur les piquets du chemin. Et sur les piquets du chemin, il y avait des bonshommes, des Saint-Nicolas en masse pain. Alors c'était la ruée, ils partaient en courant avec le chien pour remonter la piste du Père Noël. Non, Saint-Nicolas, de Saint-Nicolas et quand ils arrivaient dans la forêt, est-ce qu'elle avait eu le temps d'allumer le feu ou pas Le feu était allumé, un panier à côté, ils se mettaient à attendre. Et quand elle sortait leur sœur avec la robe de chambre de la grand-mère, avec la hotte dans laquelle qui était au salon toute l'année, avec de la ouate qui commençait à se décoller, le plus petit pleurait. <rire> Systématiquement, il pleurait. Mais pourquoi pourquoi on a peur du Père Noël Alors j'ai une explication gênante, mais c'est une explication de la mythologie. Le Père Noël, avant d'être le Père Noël que nous ont ramené les Américains à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avant d'être ce Père Noël-là, c'était l'homme de la forêt, l'homme des bois, cet homme ermite, cet homme qui représente la nature, cet homme qui dort pendant l'hiver mais qui va revenir. Et son origine, son origine, c'est le dieu Pan le dieu Pon, le dieu de la mythologie grecque, Pon, qui mérite bien son nom. Le dieu Pon, qui est représenté avec un pénis en érection, dans une telle taille qu'il se tape le menton. Et moi, je comprends que les enfants aient peur de ça. Quand on leur dit, le Père Noël, « Viens sur mes genoux, mon petit !» Moi, je comprends que les enfants se débattent et ont besoin de partir ailleurs. Voilà pour l'histoire du Père Noël. On raconte aussi certains, et c'est M. Van Genep, que je ne saurais trop vous conseiller de consulter, qui raconte ça en disant « c'est peut-être aussi Odin, le, le, le dieu avec sa chasse norvégienne, ce dieu qui passe avec des reines, il semblerait que le Père Noël lui ait piqué ses reines à lui ». Enfin, l'histoire du Père Noël plonge dans des, dans des endroits de mythologie et dans des racines très, très, très complexes et symboliquement très riches. Voilà pour le Père Noël. En ce qui me concerne, je continue à bien aimer raconter l'histoire de Saint-Nicolas, oui, Saint-Nicolas avec euh, son père Fouetteur. Mais je vous la raconterai pas maintenant parce que je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et maintenant, je vais vous raconter encore une histoire qui est l'histoire de... Mais on a même encore plus de temps que ce que j'imaginais. L'histoire de... de... La véritable histoire de Noël, l'histoire d'un de... homme qui se pose beaucoup de questions. Oui, c'est ce que j'imagine en tout cas. Il est assis sur une souche, il fait nuit. En-dessus de lui, le ciel est troué d'étoiles, avec une qui brille un peu, comme ça. Il est assis sur une souche et il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Euh, juste un tout petit peu plus loin, il y a la vieille Rachel qui est venue. La vieille Rachel, c'est la, la, la femme du, du, du, du, du chef du caravan où ils ont essayé d'aller tout à l'heure. Mais il n'y avait plus de place. Enfin, si, il y aurait eu une place entre, entre deux caravanes de chameaux puis une tribu. De... Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible pour elle à ce moment-là. Alors le gardien leur a proposé une petite cabane qui était là, juste à côté. Puis il a dit qu'il enverrait sa femme, la vieille Rachel, et elle s'occuperait de tout. Quand La vieille Rachel est arrivée, une femme forte qui visiblement avait l'habitude de ce genre de choses a l'habitude des hommes. Elle lui a dit qu'il fallait qu'elle ait cherché du bois, qu'il ait cherché de l'eau, qu'il ait cherché. Qu a... Alors, lui, il n'a pas arrêté d'aller chercher, d'aller chercher, d'aller chercher. Puis, quand c'était le grand moment, il a dit maintenant tu restes dehors parce que ce n'est pas un endroit pour les hommes. Ben, ça l'arrangeait bien que ce ne soit pas un endroit pour les hommes parce qu'il n'avait aucune envie d'y aller et de rester là-bas. Donc, il est là sur sa souche et il réfléchit. Une histoire compliquée, quand même. Alors Bon, il était d'accord. Ce qu'il a rêvé, déjà un homme qui rêve, euh... bon, ça c'est assez normal, parce qu'on rêve tous, même eux. Hein. Mais un homme qui se souvient de ses rêves, ça. alors quand il avait des gros doutes, il se souvenait de son rêve, tout à coup cette espèce d'impression de frémissement, et puis un quelqu'un, c'était un, un quelqu'un, et ça il ne peut pas oublier. Ce n'est pas dans sa tête, c'est quelque part dans son corps, cette voix du quelqu'un. Une voix qui était, qui était, qui était, qui était en, en dedans de sa propre tête à lui, mais c'était vraiment une voix. Hein. Et c'est fou parce qu'il a été tout tranquille après, comme si quelque chose s'était posé. Alors quand il a des gros doutes et qu'il ne sait plus, il repense à ça. Maintenant, il y repense. Mais bon, maintenant c'est en train de se passer. Parce que, en fait, c'est comment un fils de Dieu Vous, vous connaissez l'histoire, mais lui, il la connaît pas. Hein que quand on vit l'histoire, on ne peut que la vivre, on ne la connaît pas encore. Elle n'a pas encore été racontée, elle ne s'est même pas passée. Il se demande comment c'est un fils de Dieu. Est-ce que tout à coup, euh, euh, il va sortir comme Mitra Ça, peut-être pas du rocher, mais du ventre de sa mère, il va être debout, il va prendre un taureau, il va te le. Euh, Peut-être pas. Ou alors peut-être qu'il y aura un énorme éclair. Et puis quand on entendra une voix tonnante en disant c'est mon fils, non euh, c'est mon fils. <rires> Ou peut-être qu'on aura des trompettes. Ah ça ce serait pas mal des ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta puis lui, il serait dans un petit coin sur sa souche, comme ça. Lui, il aurait fait tout le boulot pour l'amener, pour tout préparer, puis il serait là, dans un petit coin. Quand tout à coup, il a entendu un petit chat qui miaulait, mais ce n'était pas un petit chat. Ce n'était pas un petit chat, ça y est, c'était fait. Alors il s'est mis debout, il y avait la vieille Rachel qui était là, sur le pas de la, la, la porte, qui lui a dit que c'est bon, il pouvait venir. Lui, s'est approché, il n'osait pas, il n'avait pas vu d'éclairs, de flammes, de dragons. Mais il s'est quand même approché. Elle lui a dit :« Voilà, c'est fait. Tu peux être content. » Puis elle lui a mis un paquet dans les bras comme ça. Tac Il n'osait pas regarder. Il a regardé la vieille Rachel. Il a demandé si c'était, enfin, c'était quoi Elle a dit que c'était un bébé. Il a dit un bébé. Elle a dit bah :« Ben ouais, regarde. » Alors il, il a regardé là-haut. Il a vu un bébé. <rire> Il a dit « Mais c'est un bébé ?» Elle a dit « Oui, en général, euh, c'est ce qui se passe, c'est un bébé. » Puis elle est partie, en lui disant « Tu peux t'occuper du reste et ranger, je reviendrai. » Puis il est resté comme ça avec son bébé. Et là, ça a sinué à l'intérieur de lui comme un tracé de serpent froid. Mais alors il s'était complètement fait avoir. Un bébé. Un bébé. Il s'était complètement fait avoir et depuis le début. Il a fait un pas pour entrer dans la grotte, la crèche, enfin ce que vous voulez. Et il l'a vue, elle, avec ses cheveux tout collés, ses yeux brillants de fatigue, cette espèce de pauvre petit sourire tremblé. Et puis il a tout oublié. Il lui a déposé l'enfant dans les bras. Il a dit que maintenant elle pouvait dormir. Hein il fallait qu'elle dorme. Puis il a juste ôté une petite mèche qu'elle avait là. Elle pouvait dormir. Et lui, il s'occuperait de tout. Elle a dit « Merci, chérie ». Bon, j'y étais pas, hein. je raconte, mais ça gêne pas. Peut-être qu'elle l'a quand même dit, merci chérie, en hébreu vernaculaire. Ben voilà, du coup, euh, tant qu'on n'a pas la preuve, tout est possible. Hein. Alors elle a dit, merci chérie, puis elle s'est endormie, et le petit s'est endormi avec ses petits bruits de bébé, et lui, il s'est senti investi d'une responsabilité. Il a rangé, enfin, il a écarté les choses. Il s'est mis... Non, je m'excuse, il a écarté les choses pour qu'on ait de la place. Et puis, il a pris son bâton, et il s'est installé comme ça, le regard fixé sur la porte, parce qu'il allait veiller. Puis, il a veillé un moment avant de s'endormir gentiment, quand tout à coup, il a entendu des bruits, il a entendu des espèces de raclements de gorge, des bruits de voix rauques et graves. Il a tout de suite su que c'était des bergers. Parce que nous, on dit les bergers, « Ah, oh, c'est joli, les bergers, ils ont des moutons, ils aiment leurs bêtes, et puis on les met dans les crèches, et tout ça. » Mais les bergers, à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Les bergers, à l'époque, c'était des bandits, c'était des hors-la-loi, ils étaient dans les collines. Le jour, ils gardaient leurs moutons, d'accord, mais la nuit, la nuit, ils attaquaient les voyageurs, ils violaient les femmes, ils, ont, ils, ils, ils attaquaient tous ceux qui étaient isolés, c'était ça, les bergers. Alors, quand il a vu ça, il a pris son bâton, il est sorti, il a poussé un grand cri de père, là, qui va défendre sa progéniture. Puis quand il les a vus approcher, il ne les a pas reconnus. Il y avait une espèce de borne, il y en avait un gros qui boitait. Ils avaient des voix de petits qui tremblaient. Ils ont raconté une histoire invraisemblable. Il allait les flanquer à la porte quand il l'a entendue, elle, derrière, qui disait « Laisse-les ». Alors bon, il s'est écarté, il les a laissés entrer. Il devrait y avoir des horaires de visite aussi, parfois. Pas, le premier, pas la première nuit, quand même. On peut quand même vous laisser vous reposer un petit peu ou pas. Je suis sûre que maintenant, il y a des horaires de visite. Qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui. Bon, ils ont amené en plus des cadeaux parfaitement adaptés au premier âge, des tomes qui puaient, un bouc qui sentait déjà le bouc, un agneau qu'il fallait attacher, et puis une peau de mouton pour quand ils auraient le froid qui n'était pas bien tannée. Quand enfin ils sont repartis, il a dit Dors, je m'occupe de tout. Elle a eu un petit frère fatigué, elle s'est endormie. Lui, il a rangé. Et puis, il est resté comme ça et il a surveillé jusqu'à entendre les bruits d'après. Des bruits soyeux, des espèces de. de, de, de, de, de ça, c'est les chameaux. C'est impressionnant, l'impression qu'ils vomissent quand ils parlent. Ils ont des problèmes gastriques. Ils ne savaient absolument pas comment faire. Il a fallu parquer les chameaux en reculant, en épis. Ensuite, ils ne savaient pas s'ils s'adressaient au, au roi mage eux-mêmes ou à leurs serviteurs. Après, ils ne savaient pas qui il fallait faire entrer en premier. Ils prennent une place habillée comme ça, avec leurs serviteurs. Puis des cadeaux tellement adaptés aussi. De l'or, des paquets d'encens, de mire. Ça faisait un mélange d'odeur dans cette crèche avec les tomes des visiteurs précédents. C'est vraiment ces visites à l'hôpital où t'es là, comme ça, on t'amène des bouquets monumentaux, on t'amène un nid d'ange en, en, en cachemire qu'il ne faut surtout pas laver à la machine, enfin des trucs quoi. Puis il faut dire merci, il faut savoir qui tu fais asseoir ici, et puis as celle qui vient, t'as pas envie de lui parler, t'as ta copine, t'aimerais bien, mais tu peux pas parce qu'elle va se vexer, c'est compliqué. C'est pas parce que c'était il y a longtemps que c'était pas déjà compliqué. Et quand enfin ils sont repartis, il lui a dit « Dors, je m'occupe de tout. » Il a rangé et il a veillé. Et puis enfin, comme vous le savez, l'histoire est enfin finie. Il va pouvoir dormir, il va pouvoir passer la nuit à récupérer. Ben, pas du tout, parce que tout à coup, il entend un drôle de bruit. Ça va, vous entendez quand je parle comme ça Il est bien ce micro. Il entend un drôle de bruit, mais un bruit qu'il alerte tout en étant insignifiant, comme une espèce de, de glissement. Ou alors un suintement, pas comme si on avait oublié d'éteindre, ça fait ploc, ploc, ploc, mais une espèce de ploc. Puis on n'entend pas le. Cl. Comme une espèce de soupir qui ne reprendrait pas son expire. Comme si le temps se mettait à ramper. Ça, c'est pas mal. C'est difficile à se représenter. C'est pour ça que je vous donne un peu des possibilités pour vous faire une image ou une sensation. Une limace molle qui avance. Une espèce de... Alors lui ça l'alerte, il regarde, il voit rien, il sort un petit peu, il regarde mieux, elle dort, le petit aussi, il sort avec son bâton, mais qu'est-ce que c'est Puis il voit dans le fond de la nuit une espèce de silhouette encore plus sombre que la nuit, une espèce de silhouette de... de petite, toute, toute, cra, toute crapotante comme ça, toute crapat qui avance comme ça. Puis plus ça s'avance, plus ça fait des espèces de chuintements. De... Mais il ne sait pas ce que c'est. Mais ça s'approche de lui. Puis plus ça s'approche de lui, plus il voit que c'est une créature, c'est une naine. Une naine, ça va dans le film, c'est des images horribles de moi-même que je donne là. Une naine qui s'approche comme ça. Bon, elle est toute petite. Il, il, il va faire quelque chose, il va une espèce de capuchon comme ça, puis sous les capuchons, deux petits yeux brillants comme ça. Et, et, et à ce moment-là, il, il, il prend son bâton, ça doit être une mendiante, une sorcière, il va la chasser quand il entend derrière lui la voix de sa femme qui dit « non, laisse-la, laisse-la entrer ». Alors, il, il, il, il, il se pousse un peu pour la laisser passer. Elle passe devant lui avec une espèce de capuchon comme ça, noir, un habit des habits en haillons qui se défont plus. Elle avance comme ça, mité, trouée. Elle passe devant lui, toute petite. Et quand elle arrive près de la femme et du bébé, lui, lui il, il, il va la rejeter, mais sa femme lui dit non. non. Elle fourrage, foutie masse dans sa poche. On ressort une espèce de toute petite chose, on dirait un... Hein, un pruneau, mais sec, très sec, avec une toute petite queue, comme ça. puis alors Le pire, c'est pas le pruneau, mais c'est ses doigts, tout fripés, des ongles tournicotants, comme, comme ça. Et puis, elle se penche sur le bébé. Lui, il va la... Elle pose la, la, la, la, le pruneau sec sur, sur le ventre du bébé. Et au moment où le pruneau touche le ventre du bébé, il se... Il se rend plume, le pruneau, il, il devient, il devient <rire> presque un peu euh, euh, gros, quoi, et puis il commence à devenir brun, et puis il est plus brun, il est rouge, il est plus rouge, il est jaune avec des petites traces, il est vert, il y a une espèce de petite... Une pomme, une pomme entamée avec des traces de deux petites dents une paume entamée et au même moment les mains dans une espèce de contagion, de fraîcheur les ongles se raccourcissent, ça devient des petits ongles tout roses avec des lunules parfaites, les doigts fins une paume douce un coude rond, une épaule parce qu'elle jette derrière elle sa vieille cape de temps puis à la place de la vieille on voit une espèce de jeune femme rayonnante, les joues brillantes les yeux aussi avec deux petites larmes qui roulent, une longue chevelure qui sent le printemps, qui tourne sur elle-même, qui regarde la femme, qui dit « Merci, merci », qui dit au petit « Merci, mon petit, merci ». Elle regarde l'homme et lui dit « Et toi aussi, merci ». Puis elle part en dansant sur ce chemin de nuit, et lui, il n'a il, il rien compris. Il se retourne, il voit sa femme qui regarde en souriant. Le petit pousse un soupir, s'endort avec sa pomme sur son ventre. Et il lui dit « Mais c'était qui ?» Elle le regarde, il ne l'a pas reconnue Non, mais non, il ne l'a pas reconnue, parce qu'elle elle, elle la connaît Non, c'est la première fois qu'elle la voit. Mais c'était Ève, mon chéri. C'était Ève. Ève qui a été privée de mort. Ève qui, depuis tout ce temps, attend. Attend, dans un coin de temps, pliée sous le temps qui pèse, attend avec sa pomme entamée, qui se flétrit, qui se ratatine, qui se sèche et se dessèche. Enfin, enfin, l'histoire peut repartir. Alors voilà, drôle d'histoire, cette histoire de Noël qui plonge ses racines bien, bien, bien, bien loin dans le temps. Une histoire qui raconte l'humain, l'humanité. Alors comment est-ce qu'on fait On y croit On n'y croit pas On la fête On ne la fête pas On se fait des cadeaux Pas de cadeaux De toute façon, tout ça a été fait depuis tellement longtemps. Ce n'est pas tellement maintenant qui compte, c'est qu'on comprenne cette histoire et d'où elle vient. Quand le père du père de mon père, quand le père du père de mon père était soumis à une question à un trouble, à une angoisse, parce que quelque chose autour de lui ou dans le monde, il ne le comprenait pas. Alors, quand le père du père de mon père ne savait plus que penser ni que faire, il n'allait pas dans sa bibliothèque pour chercher des réponses, pourtant, il y en avait des réponses dans sa bibliothèque. Non, il sortait de sa maison, il allait dans la forêt qu'il connaissait, où un ruisseau coulait entre des cailloux, il allumait le feu comme il avait appris à le faire, et là, dans le frémissement de l'eau, dans la respiration de la forêt, dans le craquement du feu, il disait les mots qu'il connaissait. Et la réponse lui parvenait. Quand le père de mon père, à son tour, était hanté par une question, par un trouble, par une protestation, et que rien dans les livres que son père lui avait légués ne lui apportait le moindre élément de réponse, alors lui aussi, à son tour, il sortait de la maison qu'il connaissait. Il allait dans la forêt qu'il connaissait, là où des cailloux moussus accompagnaient une petite rivière qui serpentait. Et là, il faisait le feu comme il avait appris à le faire. Mais il ne connaissait pas les mots. Ou alors il les avait oubliés. Mais dans le res la respiration de la forêt, dans le murmure de l'eau, dans le craquement du feu, la réponse lui parvenait. Et quand mon père, à son tour, était arrêté, par une question lancinante qui frappait aux vitres de, sa, de son être comme une abeille ivre qui ne peut plus sortir, quand il était torturé et que rien dans les livres que son père et son grand-père lui avaient légués ne lui apportait le moindre élément de réponse, alors lui aussi, il sortait de sa maison. Il allait dans cette forêt qu'il connaissait où des cailloux remplis de mousse disaient « une rivière disparue ». Mais voilà, il ne savait plus faire le feu et il ne connaissait pas les mots mais il restait là, debout, dans la respiration de la forêt, et la réponse lui parvenait. Et moi, maintenant Quand la question est tout autour de moi, qu'elle est à l'intérieur de moi, et que franchement, les livres de mon père, de mon grand-père, et de mon arrière-grand-père, moi, je ne sais pas où est la forêt. Je ne sais plus faire le feu, et je ne connais pas les mots. Alors je reste là, écrasé par la question. Et je repense à mon père, et je repense au père de mon père, et je repense au père du père de mon père. Et de ma mémoire me vient la réponse. Alors quand mon fils viendra, quand il me posera la question, moi, je lui raconterai mon père. Je lui raconterai le père de mon père. Je lui raconterai le père du père de mon père. Et mon fils grandira comme les bouleaux, souple en haut, tenu en bas, parce que ses racines pourront s'abreuver au ruisseau souterrain de la mémoire. Aujourd'hui, comment faire avec cette fête de Noël Comment faire Eh bien, il faut raconter. Raconter les histoires de nos pères, raconter les histoires des pères de nos pères et des pères des pères de nos pères. Alors, de nos récits viendront peut-être l'espoir ou la lumière. En tout cas, on saura qu'on appartient à une histoire bien plus vaste que notre petite histoire d'aujourd'hui. Alors du coup, joyeux Noël